Quand on avait la production des agneaux, j'avais deux tiers de l'agnelage vers euh, Noël. Oui. Et donc ces agneaux, normalement, c'est des agneaux de bergerie qui sont prêts vers à peu près Pâques. Pâques oui. Et donc le, le, le, deuxième, le, le, le troisième tiers des brebis mettait bas euh, dehors ou autour de la bergerie en mars. Oui. Ce type d'agneau, je n'ai jamais eu de problème. Mais des agneaux euh, de type bergerie qui n'étaient pas prêts euh, pour Pâques, il n'y en avait jamais beaucoup, hein, mais on les met dehors, ils ont un tout autre comportement. Ils sont très joueurs et c'est les seuls qui m'abîmaient les, les protections. Surtout sur les parties hautes, où les, où les Et c'est là que j'ai dû protéger. À une époque, tout ce champ était protégé avec des fils, de, fils barbelés comme ça. Ah oui. Et c'est assez embêtant quand il faut réouvrir pour, pour le travail dedans, il faut les faire à chaque fois. Là, pour cette petite plantation de, de grenadiers, j'ai fait que quelques-uns avec du fil qui traînait ici depuis, depuis 20 ans ou qui était encore attaché à certains piquets. Et Par et contre, euh, j'ai jamais mis le. le, le, le des, des fois, on conseille de mettre un petit piquet sur vos pied pour éviter le déchaussement. Ça, c'est très rare que j'ai vu ça. Donc, ça, je le faisais et pas. Hum, les mères, euh, les brebis, elles ont fait du dégât ou pas Non ne vous les pas hein. non, non les... c'est plutôt les, les agneaux euh, tous les éleveurs savent ça, ça en bergerie une planche un peu mal clouée et, et les agneaux s'amusent à la faire bouger jusqu'à ce qu'ils tombent et ben la ça les amuse énormément parce qu'en tapant dessus ça hein, ouais. et entre euh, Suffolk le troupeau allaitant chup, chup, et le chup. troupeau laitier avec chup. les lacones il y a mais les lacones leurs agneaux sont jamais dehors hein. ouais. euh, sauf quelques uns qui euh, quelques quelques agneaux qui sont nés un peu tard mais je jamais... Non, je pas, pas vu ça. Non. Pas de non, je, je voyais le, le, la, là euh, où, où tous les éleveurs savent à quels endroits les brébis se regroupent pour chômer, il vaut mieux pas planter peut-être là-bas. Oui. Parce qu'un jour ou l'autre, quand elles sont plusieurs, c'est gratte, elles poussent. Euh. Oui. Ça explique aussi pourquoi là, il y en a, il y en a plusieurs qui ne sont plus. Oui. De la partie haute. Oui. Euh... Vous, vous voulez qu'on qu descende plutôt